directement dans, dans, dans votre téléphone parce que je ne comprends, comprends pas. Les mots te coupent tout. OK. C'est parce que là, là, je suis en train de t'enregistrer. Euh, C'est ça. Là, tu m'entends-tu mieux? Oui, oui, oui. bon OK. Donc, est-ce que je peux euh, expédier justement cet enregistrement-là à la Sûreté du Québec et l'introduire ah. dans mon dossier à moi quand je vais comparaître le 11 février prochain? Absolument. Euh, mais là, ça va beaucoup plus loin hein, parce que qu'est-ce qui est arrivé là, au mois de mars j'ai vu à la Ah bon. Pas de problème. Tu m'entends bien? dans le dos maintenant de 200 environ. C'est pour percer. Donc, est-ce que je peux euh, expédier justement cet enregistrement-là à la Sûreté du Québec et l'introduire dans mon dossier à moi quand je vais comparaître le 11 février prochain? Absolument. Euh, mais là, ça va beaucoup plus loin, hein, parce que qu'est-ce qui est arrivé là, au mois de mars? J'ai dû aller à l'hôpital. ok Et aller à l'hôpital d'urgence. Euh, J'avoue, à ce moment-là, il faut que je demande aux archives mon dossier. Parce que là, j'ai mon dossier du mois de septembre, et j'ai mon dossier du reste. Euh, j'ai une partie de mon dossier du, du reste des mois là, de, qui ont suivi. Mais okay. le mois de mars, je ne l'ai pas encore. Je crois que... Ça, c'est que... le début du COVID, au mois de mars, c'est no, ça? Oui, c'est ça. ça. Et là, euh, je crois que c'était... Si c'est mars ou mai, mais dans, dans ma tête à moi, 9 dixièmes de chance, c'était mars. Okay. J'étais à à l'urgence de Sacré-Cœur. Euh, et là, je suis arrivée là-bas, ils n'ont pas voulu m'hospitaliser. J'avais vraiment besoin de soins. Okay, ils n'ont pas voulu m'hospitaliser parce que l'hôpital était en éclosion. Puis moi, je suis une patiente, j'ai des multiples comorbidités. j'en ai pas une, deux. là J'ai des multiples là, comorbidités. C'est-à-dire, <coughs> j'ai de la pancytopénie ça c'est des globules blancs, rouges, trop bas c'est euh, de l'anémie. Euh, J'ai une l'insuffisance surrénalienne secondaire à la méthadone. qu'on doit me traiter sur le cortex, des corticostéroïdes. Euh, J'ai la lésion médulaire qui emmène neuro, euh, neuro euh, des troubles neurovégétatifs, des troubles des troubles moteurs, des troubles sensitifs, donc qui emmène des des vestiaires un, un intestins un neurogène. Un et okay. là, euh, les, les médicaments ont scrappé complètement. C'est ça ce que j'ai à partir du mois de mars, pendant huit mois, j'ai sevré d'urgence neuf médicaments par moi-même en demandant le, le, le processus de sevrage à la pharmacie. Et c'était euh, en train de me tuer, j'étais en état toxique, littéralement. Je ne voyais plus, je ne goûtais plus, je n'entendais plus, je perdais conscience. Et okay. mon anesthésiste était dans le déni, elle a envoyé une demande urgente en psychiatrie avec l'ambulance. Et docteur Bertrand, au mois de janvier, avait tout, tout nié, avait tout démenti. Il avait dit « Ok, on est loin de la maladie mentale, on n'a même pas de dépression, Alors qui elle ». Tu sais, ça, ça c'est au mois de janvier 2020 2020. Docteur Vargas. Ok. Docteur Grisel Vargas, là, puis il pensait que c'était dans ma tête. Okay. Et il a toujours nié les faits, alors que là, j'étais devenue, euh, à cause des médicaments, en insuffisance sur une alien aiguë. J'étais rendue, là, j'ai de l'ostéoporose c'est extrême, extrême parce que j'ai plus d'eau. Okay. Parce qu'au niveau mmh. du plateau tibial, c'est de la graisse et là ça fait 13 fractures que je subis au plateau tibial et mes os sont en pièces détachées et sont mobiles, ils se promènent. Mais comment tu peux pas endurer ça, tu as du mal, mais tu ne euh, peux pas ne pas avoir moi, de mal là-dedans, c'est impossible. Dire, moi, moi, ça fait 10 ans que j'ai des douleurs neurologiques, là, je sens tout, chaque nerf de mon corps, là, et électrifié, là, trifier, comme ça, 340 000 vols qui passaient dedans, enflammé comme un tison, c'est comme des couteaux à deux tranchants. Le courant électrique passe là-dedans, ça m'arrache le corps, ça me cisaille en lambeaux tranquillement. Des milliards de fourmis électriques dévoreuses, ok? Puis je suis déchirée de mon air ferme, puis tout, ce, puis je sens tout mon sang qui circule dans les jambes, ce symptôme de douleur neurologique. Je suis désattrus, je pourrais en décrire pendant des heures. Et je sens mes os, je sens mon anatomie, je sens toutes mes nerfs, je sens mes muscles. Uh. pas de problème. Tu m'entends bien? Donc, de les je pourrais en décrire pendant des heures. Et je sens mes os, je sens mon anatomie, je sens toutes mes nerfs, je sens mes muscles, je sens... tout sous forme de, des douleurs les plus extrêmes. Puis mon corps, en ce moment, puisque depuis le mois de septembre, la première fracture, puisqu'il a tellement mal, il réagit, il se réagit. Et on appelle ça de la des crises de tétanie. C'est une hyper-extabilité neuromusculaire. Je courais le marathon à tous les jours. Le corps se fatigue. Et là, tout s'agglomère et ça se cristallise comme une roche. Les muscles, les ligaments deviennent durs comme la roche. Ils ne se tirent plus. Il y a moins de mobilité entre les vertèbres, entre les articulations. Ça cause, ça se déboîte. Ça fait des bursites des tendinites j'ai des déchirures ligamentaires, j'ai des fractures qui se causent euh, non-stop parce que... Donc, je... il ne faut pas que tu bouges, dans une fond. Il ne faudrait pas que je bouge, mais là, je faisais tout par moi-même. Et là, euh, ils ont envoyé qu'est-ce qui est arrivé au mois de mars, parce tu y beaucoup plus de problèmes que ça, là, encore, parce que... Écoutez, on ne pouvait pas m'opérer, parce qu'on peut pas... Vous, vous en conviendrez, là. les chirurgiens m'ont dit, on peut pas mettre des vis, des plaques dans ta graisse. Ça tient pas. Regardez, ils ont même plus d'autres, c'est de la graisse qu'on voit dans la partie médiane la de plateau-ci. Si ça, on va plus bas. Oui, mais les médecins doivent être découragés. Ben oui. Ils ne peuvent pas rien faire. Là, c'est de la situation excessive. Là, Combien tôt? Tôt. Il y a de médecins sur ton cas actuellement? Ben, moi, d'habitude, plus de 20 ans. On a une vingtaine, une quinzaine. Il y a une quinzaine de médecins qui sont sur ton cas présentement? Pas présentement, au mois de septembre. Depuis le mois de septembre? Euh... Au mois, pendant mon assiette d'un mois, euh, au mois de septembre. De août, au mois à, septembre 2020. Okay. Ben, écoutez une de, Je vais les nommer, là, les spécialités. Il y a okay. le qui est là. Il y a le, le pharmacien qui est là. Il y a la psycho qui est là. Il y a l'ergot. Il y a la psychosomatique. Il y a euh, la pharmacie. Il y a la physiose. Euh, il y a le plasticien. Il y a le, le, le, les maladies infectieuses. Il y a la microbiologie. Il euh, okay. y a aussi, attendez, il m'en manque, là. Euh, euh, J'ai-tu nommé la physiote? Non, mm -hmm. je me suis. La, la physioterie, ça fait 11. Okay. Euh, la ben, la maîtrise, ça doit être là, là, Elle est là aussi. Il y a la travailleuse sociale, il y a l'ATS. La il y a la clinique. Mais, qui ne veut pas collaborer par rapport à ceux qui te fournissent les soins, qui eux collaborent pour essayer de sauver ton corps Qui ne veut pas collaborer actuellement? Je vais vous dire... Qui, dans le fond, qui n'ont pas de responsabilité? Je ne vous plus de tout. Qui n'est pas responsable actuellement par rapport au gouvernement des gens qui, dans ton cas, refusent de faire quoi que ce soit? Euh, parce qu'ils n'ont pas, que pas que la que responsabilité de faire quoi que ce soit ouais, par rapport à ceux qui taillent présentement. Quels sont, ça, quels dire, sont ces gens-là? Je vais vous dire, là, la, la, la, la, parce que là, je fais des pneumonies. Moi, j'ai 40 de capacité vitale de respirer à cause des, des de ma hauteur de ma lésion. Ma lésion, elle est complète à partir de l'étroit, c'est la mi-poitrine. Et là, j'ai 40 de capacité vitale de respirer, c'est l'équivalent de 40 de mes poumons. Et je fais des, des pneumonies euh, à répétition, des pneumonies d'aspiration. Qu'on appelle des micro-aspirations, ça fait des épanchements pleuraux, des affaissements pulmonaires. Et par rapport oui. au COVID, Pascal, c'est oui. quoi, par rapport. Tu fais une oui. pneumonie par rapport au COVID que le gouvernement là, nous met dans, dans, dans la face tous les jours avec toutes sortes de confinements. Oui. Euh, puis... je, je vais vous dire ça en ordre parce que si j'arrive en désordre, c'est tellement complexe que vous n'arriverez pas à suivre. Okay. Je, vais, je, vais, je donnais l'information médicale au début. Là. Il y a plus que ça parce que moi, j'ai un enjeu de santé mentale. Okay. Une santé mentale, c'est que je ne suis pas folle, je n'ai pas ben Mais non. Ben non, tu me parles, puis je t'entends bien, puis euh, euh, tout est, est ordonné, puis écoute, tu es, es, es, es 100% en équilibre là, de, de, de ton mental, et tout ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Là. Mais j'ai un trouble de la personnalité limite, j'ai des troubles anxieux. Trouble de la personnalité limite, là, en quelques mots, là, ok c'est une hyper-émotivité, puis une très grande impulsivité. Oui, mais c'est normal. C'est normal d'aller coqueter actuellement, c'est complètement normal. Mais oui, souffle chauffe le et quelqu'un Moi, Moi, là, je souffle le marteau. Là, j'ai de la situation excessive, là, Jean-Cantoine, ok. J'ai les cheveux mouillés, là, je suis trempe à la tête, ça coule comme une rivière là, du matin au soir, du soir, matin, change qu'on la jaquette des dizaines de fois par jour. Puis mon fauteuil roulant, quand j'étais seule à la maison, là, il était imbibé, les coussins, fait que ça se ça sèche pas. Là, je lâche de poule, j'ai... Euh, euh, tu les poils vont se dresser puis je vais me mettre à trembler pendant des heures et des heures et des heures. heures je personne pour me changer. Et là, du coup, à la, à la fin, là, j'étais dans mon cul, mon sang, mes sécrétions, ma soeur. Même plus capable de prendre ma douche, de me changer, de faire mes pansements, mes auto-soins, mes soins de plaie, de faire, euh, tu sais, mes, mes propres pansements qui me prennent trois heures à une main dans mon dos alors que j'ai une vision complète de la colonne de 17 à 4. Je n'ai pas de torsion de flexion du tronc. Alors, comment me faire des auto-soins? Comment me tourner Mais comment tu fais pour être, être... être dans une, une résidence euh comme personne autonome, d'une certaine façon, alors que tu devrais être hospitalisé. Oui, oui. Mais pourquoi que tu es là, là? Pourquoi tu es dans une résidence, alors que tu devrais être hospitalisé, au lieu d'être dans une résidence pour personnes autonomes Est-ce que c'est une résidence pour personne inacte, dans laquelle tu es actuellement? semi-autonome, semi-autonome. Mais ce n'est pas assez. Puis là, à la fin, on a coupé tous mes services depuis le 19 novembre. Les soins, mon impersonnel... Mon aide personnelle, les soins infirmiers, les prélèvements bilan à domicile, tous les service des, des services à domicile ont été cassés à la clinique ambulatoire où j'ai pas été capable d'aller plus d'une fois par trois semaines. Le reste des jours, c'est moi qui faisais tout. Je leur disais que je n'étais pas capable parce que je n'avais pas d'aide Je J'ai plus de services essentiels de ménage de lavage. Je suis en train de couper sous la, la cochonnerie de vidange dans mon sang, dans mon pu, dans ma soeur, même pas à pied, tout nu à longueur de journée, avec juste un haut de je du matin au soir, en train de rempli mes papiers qui étaient plus importants, j'ai dû me présenter quand même à la cour pendant que je suis en Comment ils t'ont fait présenter à la cour? Comment tu peux te présenter à la cour dans la situation que tu es actuellement? Qui fait ça? Quel avocat? C'est Mélie de faire ça. Ah, As-tu le nom des avocats? Là, là, j'ai même pas le nom de l'avocat de M. Fortin, il n'ont m'a rien remis. Puis là, la juge a remis l'audience, elle m'a le proposé, elle a remis l'audience que j'ai le temps d'avoir me, me, un avocat pour me représenter parce que j'ai envoyé une demande de consentement. Monsieur Portin, il a refusé. J'ai j'ai que j'ai été hospitalisée du 7, du, du, 7 août au 3 septembre, du 4 au 7 septembre, du, du, du 21 au 23 septembre, attachée à pleurer parce qu'ils comprennent pas ma détresse. Ils m'ont fait aucun bilan. J'ai passé les fêtes, mains et pieds liés avec des injections d'activants. On m'a envoyé trois fois à Albert Prévost où j'ai été attachée parce qu'on comprend pas que c'est une urgence vitale. qu'on pense que c'est dans ma tête. Mais ça, ils ont fait ça plus dernièrement, là. Albert Prévost. Hein? Euh, Albert, Prévost, on ont fait ça tout le dernier an? Oui, le 24. Le 24 décembre. Le 24 décembre, la veille de Noël. c'était effrayant. Oui. Puis le 23 au 24 décembre, parce que Sacré-Cœur ne prend pas d'ambulance. Sacré-Cœur ne prend pas d'ambulance. Mais quand tu passes en cours, là, Pascal, c'est des juges là, qui sont en bonne santé, là, qui sont sans sains d'esprit. Quelle est la sensibilité de ces gens-là par rapport à ton cas à toi ils font quoi? Est-ce que tu es présente à la cour ou c'est seulement des avocats qui te représentent? Non, je n'ai pas d'avocat, Des personnes personne qui me représentent. C'est moi qui étais là avec 400 pages de documents que j'avais travaillé toute la nuit sans dormir alors que j'étais en train de crever le soir même sans urgence vitale. Et là, je suis rentrée parce que mes plaies sont pas rendues jusqu'à là. Sont ont infectés. On probablement infecté là, une c'est au milieu de dans le canal. Je suis en train de crever. Je suis plus anxiotique à J'ai été opéré d'urgence ce matin. J'ai été opéré d'urgence ce matin. Ce, ce matin? Bon, ce matin, là, euh, le 11 janvier 2021. Oui. Tu as été opéré ce matin? Cette nuit, oui. Ah ben, ça se peut pas. T'es pour entendre. Tu j'ai été intubé, j'ai été opéré toute la nuit. OK. Puis moi, j'avais été opéré pour une stade 4, on soupçonnait un OCO, mais de grimper dans le canal en 2012. J'ai eu huit heures de ça d'autogramme à gauche du combat. Puis j'ai avisé le qui a tranché. Le commissaire aux plaintes du CIUSC a tranché en faveur du CIUSC parce qu'ils ont menti. Ils ont dit que j'avais été accusé en matière d'armes à feu et que j'avais des armes à feu chez moi. Le mais oui, mais c'est quoi la rapport avec ta santé, ça, des armes à feu? C'est quoi? Ils ont peur, Ben, ouais, mais ils ont peur de quoi? De, de quoi? Qu'est-ce qui fait qu'un arme à feu concerne une personne qui est toute défaite, que les os se brisent et... C'est quoi cette affaire-là? Donne-moi le nom des avocats et des gens qui, te, qui se sont mêlés de, de sortir des, des sottises comme ça! C'est, un crime contre l'humanité, ce qu'ils font là actuellement! C'est une martyre! Je c'est un crime contre l'humanité. Tu dois me donner les noms de oui. tous les gens qui ont fait ça, là, que, ce que tu viens de me dire, là, là, ces gens-là n'ont pas de cœur, n'ont pas d'âme. Je sais, je sais. J'ai appelé à tous les jours, c'est qu'est-ce que Louis-Dupré C'est des avocats, c'est quoi, c'est qui, qui est là, c'est quoi, ça Ben, ça, c'est... Il va falloir que tu me sortes des noms, ça, c'est important. Oui. Parce que moi, si je donne ça à la Chauté du Québec, la Chauté du Québec, là, il y a des gens qui ont une âme, qui ont un cœur à la bonne place, là-dedans, là. Tu comprends? Que les autres vont faire enquête là-dedans, là. là. Oui. C'est Louise Dufresne. Louise Dufresne. Elle, c'est la chef de programme du CIUS. Je prends les décisions. Louise Dufresne, c'est qui, ça, la chef de programme pour quel département? CIUS. Comment elle appelle ça? C-I-U-S-S. OK, le c -I u s s OK. Oui, le -S -S, okay. Ouais. De CIUS, puis moi. C'est elle qui s'occupe fait... de ton dossier, puis c'est elle. Euh, qui envoie des gens qui vont, euh, qui vont inspecter à savoir si tu as des armes ou quoi que ce soit? Ben, en fait, sur la base de Weedleer. Oui, mais même si c'est de c'est elle qui lance euh, des, des, euh, des, des, des alertes sur la question d'une personne qui pourrait être armée à être dangereuse, alors que es, tu vis tu le martyr, ça n'a aucun rapport avec ta vie actuelle. Aucun rapport! Marc-Antoine, Marc-Antoine. Jacques-Antoine. Jacques-Antoine, excusez-moi, okay, j'ai plein. Excusez-moi, euh, le, le, le, le, le directeur à la poursuite euh, criminelle et pénale n'a pas retenu la plainte de Saint-Christophe sur les armes. C'est sûr, c'est des gommes à plomb. Donc, Annick oui, Murphy n'a pas reçu la plainte. Monsieur, euh, c'est qui déjà son nom? Euh, Mais Annick Murphy, c'est elle qui est la directrice des poursuites euh, criminelles et pénales. Le, le dépit, s'est pris. J'ai Oui, j'ai parlé à un homme, puis euh, il a dit que ça n'a ça pas été retenu. OK, c'est un représentant d'Annick Murphy, ça mais Je pense qu'elle terminait euh, au mois de janvier cette année. Là. Elle, elle vient de tirer sa révérence. Je pense qu'elle prend sa retraite, là. OK. Alors là, euh, ça n'a pas été revenu parce que, écoute, pas été, fait, je n'ai pas inclus personne personne. je fais chez moi. À la fin de l'année, je les ai vus sur le meuble. Sur la base de tout ça, je suis en train de mourir. En tout cas, je vais dire franchement, écoute bien, là, moi, je me dis là. Je te dis, là, puis euh, on est enregistré là-dessus, c'est que je vais tenir responsable qui t'arrive quelque chose actuellement. Je suis responsable tout le monde euh, qui ont, qui ont qui se sont mêlés tout simplement de faire une enquête criminelle sur une question d'arme à feu, alors que toi, tu as besoin d'aide, tu es en train de mourir. T'étais. Euh, Dis-moi là, ta fonction comme policière, t'as-tu as pu la pratiquer, cette. Euh, cette fonction de policière-là ou d'enquêteuse ou quoi que ce soit. Moi, j'étais enquêteur pour le Bureau canadien d'investigation. Pour le Bureau canadien d'investigation, combien de temps tu as été enquêteur? Deux ans. Deux ans avec Guy Bessette, qui était l'ex-directeur aux enquêtes du STVM. Ensuite, j'ai été. Et quand tu as eu cet accident-là, est-ce que c'était un accident alors que tu étais sur le travail ou bien c'est. Non. Un accident de moto euh, en j'étais en arrêt de maladie. J'avais eu, euh, écoutez, moi j'ai trouble la personnalité limite, alors même des comportements à Alors là, j'avais eu un accident j'avais un accident de, de voiture. Okay. Moi, euh, six mois plus tôt, j'étais en arrêt de travail. Et là, quand je reprenais tranquillement les forces, j'ai décidé de faire un séjour avant de reprendre le travail, de faire un séjour de moto en Virginie aux États-Unis. C'est là que l'accident est survenu. J'avais été six mois en arrêt de travail. Mais précédemment, j'étais quatre ans et demi, sergent responsable de la patrouille pour euh, gardes J'étais pour une autre agence avant, mais ensuite GARDIUM, ça fait quatre ans. GARDIUM, ça c'était un une agence, agence pour qui tu as travaillé? privé, mais qui prenait des contrats de sécurité publique et okay. sécurité privée Donc, je faisais sécurité publique, la sécurité privée, des réponses d'alarme des visites administratives. C'est GARDIUM ou GARDIUM? GARDIUM, G-A-R-D-I-U-M. On peut communiquer avec Danny Laflamme, c'est directeur, il doit être encore là. Euh, j'avais une excellente recitation là, une excellente, puis là je terminais mon bac en gestion de la police spécialité gestion de crise. Pour la gestion de crise, ok. Ouais, un bac en gestion de la police pendant, pendant mon travail. Donc là, là, là, là, là, là présentement là, aujourd'hui, le 11 janvier 2021, là, Qu'est-ce que tu, tu, tu réclames? Qu'est-ce que tu, tu sollicites actuellement? Là? Tu, tu, tu veux la quoi, là? Qu'est-ce qui est en fait, urgent? C'est quoi ce qu'il y a de plus urgent actuellement? En fait, ben moi, je ne peux pas retourner. Moi, je peux pas retourner dans la ville du Loup. Là, là moi, c'est clair qu'on Pour toi, la ville du Loup, c'est quoi, c'est le ministère de la Santé publique? Les habitations Saint-Christophe et le CIUS. C'est le... les habitations Saint-Christophe, donc la résidence pour personnes semi-autonomes. Et l'autre, c'est qui? Le cius de Laval, j'ai aucune, aucune, aucune confiance, j'ai peur d'eux, j'ai dit je suis dans un état de terreur. Le cius de Laval. Le centre hospitalier à Laval. Ok, je vais... C-I-U-S-S, hein? Oui. Il y a deux S ou quatre S? Ah, mon Dieu. En tout cas, je vais regarder, non, le cius de Laval, ok, je vais le trouver, il n'y aura pas de problème là-dessus. Puis là, il y a le c Mais le cius de Laval, là, un hôpital secrétaire, fais-tu partie de ça? Il euh, je, je, je, faudrait vérifier l'organigramme. Euh, ah ok, ok, sais, ils, ça marche. Ils font partie des Cius, oui, ils font partie des Cius. C'est un monstre, l'organigramme. C'est juste que le CLSC de Marigot. c'est le CLSC de ou okay. qui ont pris la décision, qui font partie des Cius. Et là, je vais donner des noms. Je vais, puis je vais vous envoyer le rapport de, de stage c'est un torchon de ramasser de conneries. Moi, j'ai été privée d'une chirurgie à la main. Je me suis coupée par accident. Ça a transfectionné les, les, les, les nerfs sensitifs. Et là, j'ai des décharges électriques puis mes mains, c'est tout ce qui me reste. À chaque fois que je mets la main que je touche à quelque chose, une méchante décharge électrique qui part. Mais moi, c'est pas seulement dans le doigt. J un, mon système neurologique du jaune, ça me traverse le corps. Fait fait que là, ce chirurgie là était super important pour moi. J'ai dû la refuser pour deux raisons. Un, je pas, il n'y a pas de place à Sacré-Cœur. On euh, euh, me demandait une convale de deux semaines à domicile, même s'il fallait des points à 100 j'ai j'en ai zéro. J'ai appris deux jours après que Marie-Escadrin, c'est Louise Dufresne qui m'a donné la, la, la, la nouvelle, mais qu'ils auraient autorisé. Mais ils m'ont dit ça deux jours après. Là, moi, docteur Mathéo, la, la plasticienne, elle n'avait aucune nouvelle. Elle a dit non, non, non, je n'ai pas aucune nouvelle du. Euh, on n'a pas la balle encore là, du CIUS. Puis, elle euh, okay. a gagné ici la coordonnatrice clinique, <rire> Elle, elle faisait les démarches avec le CIUS pour rétablir deux semaines de soins avec soins d'élimination rectale, avec euh, curage, avec euh, euh, les, les soins de pansement, parce que là, j'allais avec deux semaines sans pouvoir refuser la main du tout. Puis même, j'aurais eu besoin de plus d'aide. C'est pour ça que je l'ai refusé, parce que je ne pouvais pas faire mes transferts. Même quand j'ai eu une... Mais est-ce qu'eux étaient conscients que ce qu'ils te proposaient où euh, les gestes qu'il posait, c'était complètement inutile, puis quand même, ça, ça, ça dérangeait l'équilibre euh, de, de, de ta situation actuelle. Est-ce qu'il est au courant de ça? Ils ne peuvent, peuvent pas être au courant pour prendre les décisions de même, là. Mais oui, mais ça prend quelqu'un pour de prendre les décisions, pour que tu puisses euh, euh, améliorer ta, ton cas à toi, là, ton cas médical. Y et... Il y a juste moi. Il y a juste moi qui me bats pour me représenter. Mais pourquoi tu n'as pas personne d'autre qui veulent te représenter là-dedans? C'est quoi? Pourquoi tu n'as pas d'avocat? Pourquoi tu n'as rien pour le faire? J'ai pas eu le temps pendant un mois et demi, je l'ai ai pris une trentaine. Puis le problème, c'est que je ne vais pas mettre 30 000$ là-dedans, mais je vais le faire. Là. Non, non, ce pas une question pour toi. C'est parce que l'aide juridique actuellement, il faut oublier la maudite argent. Comprends-tu? Quand l'argent passe par-dessus les besoins de l'humanité, si n'importe qui, qui qui est dans l'administration de la justice. Si pour exercer sa fonction, euh, fond de tout son travail, ses valeurs et tout ça, seulement sur l'argent, cette personne-là, automatiquement, est coupable de crimes contre l'humanité. Oui, ils m'ont tous refusé. Non, mais c'est ça. Ils sont en crime contre l'humanité. Ils m'ont tous refusé. J'ai parlé de ma détresse. Voilà. Ils m'ont tous refusé. Soit ils ne prenaient pas de nos <coughs> états, ils sont en train. Pas de nouveaux dossiers. Donc, actuellement, on a beau dire, on a beau faire, si on regarde la question du COVID-19 présentement, euh, tout ce qui euh, euh, est du confinement... Euh, Là, actuellement, ben, on sait que c'est euh, les gens sont, sont confinés, écoutez, euh, il y a un couvre-feu et puis en plus de ça, on, ils sont rendus que euh, dans les commerces, c'est le gouvernement qui a décidé non, quels que que sont les que besoins nécessaires pour l'individu, pour, pour la personne. On a annulé 75, 000, euh, 75 447 chirurgies et là, moi, j'ai dû être agent pendant, depuis vendredi parce qu'on l'a remis deux fois. Parce que toutes les salles sont fermées, il y a au minimum. Il n'y a plus de chirurgie pour juste la section de retour. Actuellement, il y a au minimum, il n'y a plus de chirurgie. Non, non. À cause du COVID-19? À, co à cause des. Non, à cause des dictats gouvernementaux. À cause de quoi? Des coupures budgétaires? Des dictats gouvernementaux. Des décisions gouvernementales. Tout le temps, en ce moment, est absent. Mais oui, mais ça n'a pas de bon sens. Je sais, les gens crèvent. Tant concret, écoute, il y a des gens qui sont pris en otage actuellement, la population complète prend en otage ici, là, présentement. J'ai 3 ans, j'ai 3 ans pour C'est seulement des décisions gouvernementales qui fait que, euh, toi, tu vis cette situation-là, et y euh, ouais. les, les, les 8 millions de personnes au Québec actuellement sont, sont confinées, euh, à rester dans leur demeure, il y a un couvre-feu, et ça va empirer, là. Parce qu'on n'a pas rien vu, parce que c'était déjà planifié, euh, ce fameux COVID-là et toutes les mesures sanitaires c'est planifié pour jusqu'en décembre de, euh, euh, 2021. Ah, c'est pour deux ans, c'est pour deux ans minimum, un, un, deux ans minimum. Ça se peut. Donc, écoute, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, mais c'est les marchés boursiers qui font de l'argent là-dessus, ainsi que les banquiers. Oui, j'entends. Et les gens qui ont beaucoup d'argent. Qui ont des commerces très, très lucratifs. lucratifs, des commerces lucratifs. Vous, vous, vous, vous vous tantôt, je vous entendais. Quand vous parliez tantôt dans le téléphone, je vous, vous entendais, mais là, j'entends en, rien, ça coupe tout le temps. Ah oui, parce que là, c'est quand OK, j'essaie d'être le plus proche possible. Quand donc. vous parlez comme ça, je vous entends, sinon j'entends rien. Ok. Parce que là, c'est ça. Ils m'ont gardé, gardé à jeun depuis vendredi soir. Ils ont remis deux fois la chirurgie parce qu'il y a 12 accidentés de la route qui sont rentrés. Il y a juste les urgences il y a juste les, les, les chirurgies vitales en ce moment qui sont, qui sont pratiquées. Ils ont fermé les chirurgies, par exemple, avant, là, t'avais un bloc opératoire juste pour, exemple, l'orthopédie. T'avais un autre bloc opératoire juste pour la plastique. T'avais un autre bloc juste pour l'ortho. T'avais un autre bloc juste pour l'onco. Tu vois, ça fonctionne par département. OK, hein? oui. T'as juste des blocs opératoires pour les chirurgies vitales. Toutes les autres sont fermés. Toutes les autres sont fermés. Ils ont tous fermé les autres euh, blocs opératoires. Ils ont tout fermé. Ils ont tout fermé. C'est oui. seulement pour les chirurgies vitales. Vitale. Oui, oui, mais toi, c'est ta vie qui en dépend là. actuellement. Tu es censé être euh, euh, un, un, un sujet là, de, de première ordre là-dedans. Oui. Là. Oui. Ouais. C'est pour ça que j'ai été opéré. C'est une chirurgie vitale maintenant. On m'a mis en danger de mort dans des souffrances-là inhumaines. Je souffle le martyr déjà. Pas besoin de m'ajouter un oceomyélite grimpant dans le canal. Pas besoin de m'ajouter une infection généralisée qui monte ma, ma, ma, ma, ma protéine, à 200. Ils voient ça, ils ont dit, chez les personnes qui sont décédées du COVID avec leur système circulatoire inflammé au max. OK? Pas besoin d'avoir des plaies en aux autres. Pas besoin là, d'être là, rendu avec un... Un regorgement de sel parce que j'ai pas pu aller à sacré cœur. J'ai transigé dans les de quartiers, pas de curage. Fait que là mes selles là, ça fait neuf jours, neuf jours qu'ils sont là. Puis là, moi j'ai des intestins neurogènes, fait qu'il n'y a pas de péristaltise, c'est paralysé, c'est paralysé. Et là fouillant. là, j'ai, tu sais, ça me sortait quasiment par la gorge. J'étais rouge comme une tomate. J'ai traité pétasse la fille au 911 parce que j'étais en train de crever par me poser des questions codées COVID pendant 10 minutes. 10 minutes. Puis j'ai minute. repris, puis 9 était occupé. 911 était occupé. La ligne était occupée. J'ai jamais vécu ça de ma vie. Le 911 était occupé, donc était tu ne pouvais pas communiquer à nulle part. Non, non. Pendant à peu près là, deux minutes, j'avais pas la ligne. Puis là, après ça, j'ai eu la ligne. Puis pendant dix minutes, elle me pose des calls, des questions COVID. Puis je dis, je vais crever. Vous allez être tenus responsables. Vous allez être tenus responsables. Hey, écoute, Pascal, ça va me prendre des noms éventuellement. Là, quand tu vas me rappeler, là, que tu vas me retéléphoner. téléphoner euh, il va falloir que tu me sortes les noms et les responsabilités de chacun, leurs leur fonctions. Ça, ça, ça va me prendre ça. Et les lieux où ils travaillent, ces gens-là, euh, euh, et les lieux que tu as, as dû justement euh, euh, te présenter pour justement oui. toute cette situation-là là, que tu mises. Oui, j'ai tous mes documents à l'hôpital. J'ai demandé à ma mère d'aller les chercher. J'ai tous mes documents. Ta mère, comment tu apprends ça actuellement, là? Ah, elle est sur le bord d'une dépression. Bien, j'en doute pas pantoute. Elle est sur le bord d'une dépression. D'un burn-out. Elle puis en de travailler à la directrice de MyTax. La directrice de? MyTAC, M-I-T-A-C-S. OK. C'est vrai. Il, il, il place les surf, les personnes qui sont surformées, qui ont des postes doctorats euh, avec là où il y a la demande dans, dans les universités ou les entreprises pour l'avancement de la recherche. Euh, ils vont chercher des subventions auprès du gouvernement. Euh, des affaires comme ça. Là. Puis directrice de ça, Hum. Puis elle ne peut pas rien faire dans ton cas à toi, là. Elle doit ah, juste suivre oui. le bateau, comme on dit. Ah oui, alors rien fait. Elle n'a rien fait, sauf venir euh, ramasser la barre euh, ramasser les poubelles. Elle ne peut pas fait. rien faire si elle décide de bouger, moins de la elle va perdre sa job, je ne sais pas. Ah oh, ben, c'est parce qu'elle se complique de travailler. Elle travaille jusqu'à des fois 7 heures le soir. Ah, j'en doute pas. J'en suis certain. J'en n'en doute pas du tout, du oui. tout, du tout. Ils ont, ils ont augmenté la charge de travail. En plus. Fait que là, c'est à peu près 30 de charge de travail augmentée. Fait qu'elle est toujours en, en télévisioconférence. Télé, elle, elle a des formations. Elle, elle, elle est en anglais. Puis elle n'arrête pas. Elle n'arrête pas. Elle est brûlée. Comment est-ce qu'elle peut être là à me torcher? Puis à. A... Moi, j'étais dans ma barbe. Je disais, incontinence fécale, parce que maintenant, à cause des médicaments, c'est ça que j'ai, en état toxique pendant 9 ans. Puis j'ai dû l'arrêter neuf 9 d'urgence. C'est okay, ma faculté cognitive maintenant. Je suis capable de vous parler comme ça. Je n'étais même plus capable d'articuler. Je ne savais même pas l'émotion que, que dans laquelle j'étais. Je n'ai pas identifier l'émotion dans laquelle je me trouvais. Yani mm -hmm. Alors, tu sais, ça a été une grâce incroyable. Sauf que là, j ai, j ai, j ai, j ai, uh, je suis à trois là dans mes douleurs. J'ai plein d'algèles, j'ai d'anthique, j'ai d'anthique, d'anthique, d'anthique, d'anthique.